Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui va être relativement courte J'en profite ici pour vous montrer et vous présenter la nouvelle chaîne YouTube que j'ai créée il y a déjà quelques temps Alors pourquoi Parce que bah, c'est des sujets que je tenais un petit peu à développer euh, Qui n'ont rien à voir pour la plupart avec le jeu vidéo Et je m'en sers aussi euh, pour le blog comme vous avez pu le voir pour ajouter des articles Donc je vous présente cette chaîne qui s'appelle InfoTuto comme vous pouvez le voir à l'écran Pour le moment il euh, bah, y a 48 abonnés donc c'est pas énorme Mais je compte sur vous pour aller la voir et puis... Euh, bah, surtout euh, mettre des commentaires, des likes sur les vidéos et pourquoi pas vous abonner euh, je l'alimente régulièrement autant que celle d'Unity euh, et ça traite un petit peu de tout comme vous pouvez le voir ici, si on va voir au niveau des vidéos vous allez avoir un petit peu de tout, donc ici Band Sound que je vous avais déjà présenté euh, dans le, le, le blog ici euh, un article sur Vizor comment convertir une vidéo MPEG 4 grâce à EndBreak un logiciel euh, gratuit, alors j'essaye évidemment de, de mettre des astuces, des logiciels gratuits ici un tuto sur GLPI sous Zumbo tout donc il ya un serveur de gestion de parc encore une fois ça n'a rien à voir ici apprendre les bases du batch euh, pour euh, du scripting en ligne de commande sous dos euh, et euh, tout ça va ici euh, bah, s'agrémenter de nouveaux articles qui peuvent plus ou moins vous intéresser parce que les sujets sont divers et variés comme vous pouvez le voir ici vous avez un article ici qui vous permet de filtrer votre connexion internet grâce à open dns qui est un service totalement gratuit euh, et qui permet tout simplement bah, de pour ceux qui ont des enfants par exemple de bloquer l'accès à certains thèmes comme le sexe la la drogue, l'alcool, et j'en passe. Vous allez voir que tout ça est assez intéressant. Donc cette chaîne s'appelle InfoTuto, n'hésitez pas à y aller, un petit abonne, un petit like sur la vidéo pardon, euh, sur les vidéos qui vous intéressent, un petit euh, pouce bleu, abonnez-vous, surtout pour faire grimper chiffres et m'encourager aussi à développer cette chaîne. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, la chaîne principale reste UPLN, Unity pour les nuls, mais de temps en temps, j'aime bien un peu varier les plaisirs et me tourner vers d'autres choses, et cette chaîne euh, coller euh, vraiment euh, à, ce que, à ce que je souhaitais faire donc voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, bye bye